J'ai eu un accident et j'ai plus de voiture. Donc pour venir faire des, des, des papiers ici, il faut que je prenne le bus. Donc ça, ça perd la journée entière. Quoi. Pour 10 minutes de papier, attendre 2 heures ça fait beaucoup. Quoi. Clairement, euh, les en la CEP, tout ça, les petits villages ne sont pas assez desservis. Il n'y a pas assez de, de bus pour les, pour les jeunes. Euh, C'est vrai que quand elle me le disait, je fais des idées. Mais maintenant que je prends le bus, oui. On voit, on voit la différence. Ah, Même les petits villages aux alentours vite là. La... Oui. À 10 ans. À 10 ans, il y a un bus dans l'après-midi seulement. Moi, je trouve que c'est bien les bus. Béziers, parce qu'on arrive directement sur, euh, à la gare routière et, et il y a sur toute l'administration. La, sur, sur Donc on arrive, on, on, on est là, on est bien servi, tout ça. Et il y a des bus toutes les heures. Et on est à quoi 10 minutes de, de, de la ville au niveau euh, stationnement, c'est plus simple, hein, euh, on n'a pas de soucis, on ne cherche pas de place, rien du tout. On prend le bus à Pézenas, on, le, on arrête à la gare routière et on est tranquille. Au niveau les frais, hein. 1,50€ pour un bus voilà. alors qu'on va mettre 15-20€ peut-être pour l'essence pour monter jusqu'à Béziers, oui. trouver niveau la coût, place, ouais. etc. niveau coût, c'est plus avantageux.